s'amuser, normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans répit, c'est ça la Duel on veut gagner, on va tous nous montrer qui on est, ensemble, on est YouVeo GX, nouvelle génération Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on pour encore un nouvel épisode sur Duel Master. Ou ce sera l'épisode de la lose parce que j'ai perdu. Donc euh, j'affronte Kurama, j'affronte Kurama avec son deck euh, dragon blanc aux yeux bleus, et moi, et moi avec mon petit deck, euh, voilà quoi, what the fuck. Donc je vais voir ce que ça donne. Replay. Donc voyez là j'ai une victoire, voilà. Mire, ah ben oui, ah oui, pendant que ça charge et tout, que je vous explique. Moi j'ai fait, euh, j'ai essayé de faire des dragons Lance, je peux aussi, mais c'est pas facile à faire euh, tous, enfin, avec, euh, parce que quand j'avais fait ma première partie, hop, Donc vous voyez, un, lui il a Manchu au minimum, demoiselle aux yeux bleus, deux dragons, deux esprits aux yeux bleus, et une, et une pierre blanche ancienne. Et moi j'ai qu'un veilleur du sanctuaire et un carte de piège, il faut regarder comment ça va se passer. J'aurais dû jouer en premier, comme ça j'aurais co totalement coincé. Et voilà, je vais le bloquer. Et oui, avec une... Je vais le bloquer. Il ne s'y attendait pas à ça, mais je vais le bloquer. Avec trois jetons au Jama, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Il me fait une nick 1. Bien, hein? beau, Voilà. Et là, comme un bâtard, voilà, j'ai fait perdre ses premiers points de vie. Bon, certes, euh, certes il a été très gentil avec moi, je vous le dis de suite. Il m'a laissé jouer un petit peu, voilà, quand même. Mais moi, je ne pouvais pas trop jouer, donc j'ai fait, euh, fait un peu n'importe quoi, oui. là j'ai ça, voilà, il l'envoie au cimetière pour que je perde des points d'attaque. Là, là, il se demande, il se demande pourquoi j'ai joué ce monstre, ça je vous le dis, il se demande. Voilà. Et là, en fait, je pensais que je pouvais jouer honnête, et en fait, pas du tout. Parce que c'est pas un monstre attribut tribu lumière. Et oui, c'est pas un monstre à tribu lumière. Et là, je l'ai libéré, mais il perd 300 points de vie. Donc, euh, les scores soit assez serrés, hein, pour commencer. Mais regardez un peu ce qu'il a dans sa main. Regardez un peu ce qu'il a dans sa main. Moi, je joue pioche de défense qui me permet de piocher une carte et de perdre 0 points d'attaque. 0 points de Il joue son lien Cruibot. Et comme le lien Kuibo n'était pas sur le terrain, ben, l'effet ne s'habite pas. Voilà. Et donc là, il invoque un deuxième dragon bleu. De deux. et c'est bien, il me l'est joué. C'est bien, il me laisse jouer, mais voilà. Là, vous dites, ah mon Dieu, c'est OTK, il va me dire finir Non, non, non. Comme je l'ai dit, il m'a laissé jouer. Il m'a vraiment laissé jouer. Donc, euh, j'ai, j'ai pas besoin de. Hop, voilà. Ah oui, c'est vrai. Il m'a donné son petit monde Kejul à 3100 points d'attaque. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait très très mal. Là, il s'est posé la question. Qu euh... Voilà. Et là, il va perdre un dragon blanc aux bleu En plus, avec Honest Donc, euh, il a perdu. Euh, voilà. Renaissance, c'est moi qui mène, mais il m'a dit à ce moment-là, euh, il m'a dit à ce moment-là, je te laisse plus jouer, voilà, mélodie du Réveil des Dragons, pour piocher deux cartes, voilà, Ensuite, il va sacrifier son Dragon yeux bleu qui est dans son cimetière pour invoquer son dra -o -o Dragon Chaos Max, voilà. il va jouer une carte face cachée, il va jouer trou noir face cachée. Il va attaquer, donc là les points de vie qui remettent à peu près à zéro. Hein, parce que moi j'ai 4400 et lui là. là et là il va paf me détruire cette ce petite questionchu qui va être'. Ma mais c'est pas tout ça, c'est pas tout ça attention. Là, comme il l'avait dit, j'avais une bonne défense. Donc, euh, là, il, là, je, je, je, je lui ai fait chier, mais il va, il va renverser de la vapeur. Il va renverser de la vapeur et vous ne pouvez pas savoir. Dragon Cypher aux yeux galactiques. Et il fait ensuite Dragon Cypher armure complète. Dragon photo. Non, dragon photo, armure complète. Et là, là, il va attaquer ma petite carte face cachée que j'avais mis. Ouais. Là, vous vous dites, mais il est nul ce bien. C'est vrai que. Il pourrait être pas être nul, mais il m'a laissé jouer pour, pour le fun. Donc là, il va jouer trou noir. Ah, excusez-moi, le réveil. Oui, parce que j'ai été réveillé de bonne heure ce matin. Donc là, trou noir, voilà. Donc comme la torrette de poussière, c'est un speed 2 et que le trou noir, c'est un speed 1, ça n'annule pas l'effet. Mais on revient à la course. On revient à la course parce que on a ça. Donc, moi, pour le moment, je peux jouer que la défense. Hein? Vous allez être d'accord, c'est en, en sachant qu'il avait un dragon blanc, vieux bleu. Dans sa main, on pouvait jouer que la défense sur ce coup. Et là il me dit mais pourquoi t'attaques pas et tout euh, quatre cartes face cachée non merci euh, cinq cartes et carte face donc euh, non merci je suis pas euh, je suis pas preneur donc ensuite euh, voilà quoi donc du coup j'ai dit je vais le finir voilà je vais le finir voilà. et malheureusement il avait gardé une petite carte piège que j'affectionne tout particulièrement sauf que j'avais un petit unité de baliste. Donc, l'unité de baliste, normalement, ça m'aurait fait perdre des points de vie si je pas sacrifié mon monstre. Et comme mon monstre n'était plus sur le terrain, et ben voilà, je vais perdre euh, 1300, 1800 points de vie. Et là, il m'a dit, c'est bon, j'arrête de, de te laisser gagner. On va passer aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses commencent parce qu'il va jouer fusion. Fusion que je n'ai pas encore. Et il va me laminer. Là, il va me retirer cette carte du cimetière. Hein? Voilà. Là il va me faire le coup avec Honest. Donc là j'ai perdu 3000 points de vie d'attaque. Là j'ai perdu 4200 points de vie. donc j'ai perdu. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la, à la partager sur Facebook et sur YouTube et sur euh, Twitter. On se dit à très prochainement pour de prochaines vidéos. S'il vous plaît, merci à vous, Gio, et ciao tout le monde. Hey, hey, le pouvoir est en soi. Nous, toi, moi, c'est pour la victoire qu'on se bat. Cool. Tu seras le meilleur, un coup on s'en souviendra. Maintenant, passe à l'action, et tu es prêt à jouer, des si tu veux tant que ta chance, fais bien rouler les OK. Regarde.